These people speak French. In this course, everybody speaks French. par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on and be able to say a few things in French yourself. Ouais. <laughs> Portrait of Robert. Medium height, slim, athletic. He has a strong chin, brown hair, dark eyes est smart, maybe just a bit less quick than Mireille, but calmer, more indulgent. What will happen when these two meet? Will they meet? Bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles, bonjour, messieurs. Aujourd'hui, nous allons faire le portrait du jeune homme de l'histoire, Robert. C'est un américain. C'est un garçon solide. Vous voulez dire qu'il est grand Non, pas du tout. Il n'est pas gros. Non, il est solide, robuste, costaud. Il n'est pas gros du tout. Obélix est gros. Il a un gros ventre. Mais Robert n'a pas de ventre. Il n'a pas de ventre du tout. En fait, il est plutôt mince. Il mesure euh, 1m70, 1m71. Et il pèse. Exactement 70 kilos. Il est plus grand que Mireille. Mireille fait 1m63, 1m64, peut-être euh, pas plus. Avec ses 1m70, Robert est plus grand qu'elle. Ou si vous préférez, elle est moins grande que lui. Elle est plus petite que lui. Il est très sportif. Il fait du ski nautique, il fait du surfing, du polo, du football. Américain, bien sûr, puisqu'il est américain. Il fait du basket, du volley, du hand, du hockey, du pâté à roulette. C'est tout bah, Oui, il faut lui laisser un peu de temps pour travailler. Donc pour faire la sieste Revenons à son portrait physique. Il est mince, mais c'est un garçon solide. Il a les épaules larges et carrées. Il a le menton. Carré. Maintenant, est-ce qu'il est blond, roux, châtain ou brun? Qu'est-ce que vous préférez, madame? Un Robert blond? Blanc. Ah, c'est dommage, c'est dommage, parce que je crois que Robert va être brun. Oui, il est brun. Il a les cheveux noirs. Moi, je préfère les cheveux blancs ou gris. C'est plus sérieux, plus distingué. Oui, c'est vrai, les cheveux gris, c'est très distingué. Mais pas pour Robert, voyons. C'est un jeune homme. Il a les cheveux noirs. Et les sourcils? Est-ce qu'il va avoir les sourcils bruns, roux ou blonds? Blancs. Des sourcils blonds? Avec des cheveux noirs? Mais non, madame, mais non, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Avec des cheveux noirs, il faut des sourcils noirs c'est élémentaire voyons dommage oui madame c'est dommage mais c'est comme ça robert va avoir les sourcils noirs, noir noir et mince ou épais épais c'est une garçon solide très bien robert va avoir les sourcils noirs et épais enfin assez épais maintenant est-ce que robert va avoir une moustache vous préférez robert avec ou sans moustache qu'est-ce que vous préférez avec ou sans sans, sans. très bien c'est entendu robert ne va pas avoir de moustache mais est-ce qu'il va avoir une barbe qu'est-ce que vous préférez avec ou sans alors qu'est-ce que vous décidez une barbe ou pas de barbe Pas de barbe. Pas de barbe, pas de barbe? Bon, c'est entendu. Robert ne va pas avoir de barbe. Et les yeux Est-ce que Robert va avoir les yeux bleus Noirs Pas vraiment. Il va avoir les yeux marrons. Alors voilà. Robert n'a pas de ventre, pas de barbe, pas de moustache, pas de cheveux blancs. Mais il a les épaules larges, les cheveux noirs, les sourcils noirs, les yeux marrons. Voilà pour le physique. Au moral, maintenant. Voyons. Est-ce qu'il va avoir l'esprit vif, lui aussi? Non, il va être stupide. Oh Non, il va être intelligent. Il va avoir l'esprit vif, lui aussi. Un peu moins vif que Mireille, si vous voulez. Mais il ne va pas être stupide, non. Il est sociable, mais il parle moins que Mireille. Il est aussi moins moqueur qu'elle. Mireille est très moqueuse. Ça oui, alors. Robert est moins moqueur. Il est plus indulgent. En somme, ils sont très différents. Mireille est plutôt petite robert est plus grand elle est blonde il est brun elle fait du patin à glace il fait du patin à roulette. elle a les yeux bleus il a les yeux marrons. elle est très moqueuse il est moins moqueur elle est très vive il est plus calme qu'est ce que leur rencontre va donner Ah! Parce que vous croyez que dans l'histoire, le jeune homme va rencontrer la jeune fille Oui, peut-être. Le jeune homme va rencontrer la jeune fille ou la jeune fille va rencontrer le jeune homme. Tout est possible. Qu'est-ce que vous croyez que leur rencontre va donner Est-ce que ça va donner quelque chose comme ça Ou bien est-ce que ça va donner quelque chose comme ça Ou bien est-ce que ça va donner quelque chose comme ça ou bien est-ce que ça va donner quelque chose comme ça petit imbécile espèce d'idiote non mais ça va pas non oh! tout est possible le hasard est si grand aujourd'hui nous faisons le portrait du jeune homme un très sympathique jeune homme qui est américain et qui s'appelle robert oui robert parce que c'est un très joli prénom qui est à la fois français et américain alors ce Robert, c'est un garçon solide. Lui, il n'est pas solide. Mais Robert est solide. Ça ne veut pas dire gros. Non, non, non, non, non. Obélix, lui, est un peu gros, oui. Ce monsieur aussi est assez gros. Lui aussi, il est plutôt gros. Ce monsieur aussi est plutôt gros, oui. Et cette dame aussi, elle est assez grosse. Elle est un peu forte. Elle aussi, elle est plutôt grosse. Celle-là aussi est assez grosse. Ça aussi, c'est une grosse dame. Et ça, c'est une grosse voiture. Mais ça non, ce n'est pas une grosse voiture, c'est une petite voiture. Une grosse voiture, une petite voiture. Ça, c'est un gros camion. Ça aussi, c'est un gros camion. Et ça, ce sont de petits camions. Un gros chien, un tout petit toutou. Une petite tête, une grosse tête. Gros grosse ça c'est un gros ventre ce monsieur a un gros ventre mais robert lui n'a pas de ventre il est mince il est assez grand oh, pas très grand mais assez grand voyons nous allons mesurer robert eh bien il fait un mètre soixante cm peut-être un mètre 71 un mètre 100 cm 1 mètre 50 1m60 1m65 1m66 1m67 1m68 1m69 1m70 1m71 Il mesure 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 mètre 71 et il pèse 70 kg. Vous allez voir, nous allons peser Robert. 60 70 80 90 80 70 Il pèse 70 kg. Pardon monsieur, combien est-ce que vous mesurez 1m67, je crois. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes plutôt grand ou plutôt petit Plutôt petit. Et combien est-ce que vous pesez ah, 69 kg. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes plutôt gros ou plutôt mince Plutôt gros. Combien est-ce que vous mesurez, mademoiselle m. Combien est-ce que vous pesez euh, 45 kg. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes plutôt grosse ou plutôt mince? Plutôt mince. Voyons, étudions un peu ces nombres. Écoutez Marie-Laure qui n'arrive pas à dormir. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux, quatre-vingt-trois, quatre-vingt-quatre, quatre-vingt-cinq, quatre-vingt-six, quatre-vingt-sept, quatre-vingt-huit, quatre neuf quatre-vingt-dix, quatre onze quatre douze quatre treize quatre vingt quatre-vingt-quinze, quatre-vingt-seize, quatre-vingt-dix-sept, sept quatre huit neuf vingt, vingt et un, vingt-deux, vingt-trois, etc. 30, 31, 32, 33, etc. 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. C'est simple, c'est facile, vous ne pouvez pas vous tromper. Voyons maintenant si vous pouvez lire ces numéros de maison. 60, 61, 62, 64, 66. 68 70 74 78 81 85 91 99 bon et robert pèse qu'est ce qu'il pèse robert 70 kilos oui il fait 70 kilos il mesure 1 mètre 71 il fait 1 mètre 71 mireille fait 1 mètre 63 il fait 1 mètre 71 elle fait 1 mètre 63 regardez elle va faire du patin à glace elle fait de la planche à voile tous les français font de la planche à voile enfin presque tous et vous vous faites de la planche à voile? c'est le verbe faire je fais tu fais il fait elle fait nous faisons vous faites ils elles font voyons qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire du ski on peut faire du deltaplane on peut faire du deltaplane ski on peut faire du ski nautique on peut faire du patin à glace on peut faire du patin à roulette on peut faire de la planche à voile on peut aussi faire la sieste c'est moins fatigant robert lui fait du sport beaucoup de sport il est très sportif il est robuste comme notre il est costaud obélix aussi est costaud Robert a les épaules larges et carrées. Voilà une épaule. Des épaules. Des épaules larges. Des épaules étroites. Une route large, une route étroite. Un front large, un front étroit. Robert a les épaules carrées. Voilà des épaules carrées. Un menton carré. Il n'a pas de barbe. Panoramix a une barbe. Ce monsieur aussi a une barbe. Ce monsieur aussi a une barbe. Victor Hugo a une barbe carrée. Une barbe carrée. Robert n'a pas de barbe. Il n'aime pas la barbe parce que ça gratte. Regardez Marie-Laure. Elle se gratte. Arrête de te gratter. Le poulet gratte la terre. Ce monsieur gratte. Ici, Marie-Laure gratte, elle travaille, elle fait ses devoirs. Et maintenant, elle se gratte. Il se gratte. Robert n'a pas de barbe. Il a les cheveux noirs. Il est... Noir. Non, il n'est pas noir, il est blanc. Ousmane est noir, lui aussi, il est noir. Elle aussi, elle est noire. Mais Robert n'est pas noir, il est blanc. Il est blanc, mais il est brun. Il a les cheveux noirs, les sourcils noirs, la moustache noire, la barbe noire. Il est brun. Ce monsieur a les cheveux blancs et il est noir. Lui, il est blanc et il a les cheveux blancs. Mais ce monsieur a les cheveux gris, comme moi. Moi aussi, j'ai les cheveux gris. Les cheveux gris. C'est très distingué, n'est-ce pas Distingué, vous comprenez Non Jean-Claude, tu veux faire distinguer s'il te plaît Voilà, distingué, vous comprenez Voilà une dame très distinguée, mais ici elle est moins distinguée. Celle-ci n'est pas très distinguée, mais celle-ci est très distinguée. Un monsieur distingué, lui, est moins distingué. Qu'est-ce qui se passe là tu te fous Ma gueule Les cheveux gris, les cheveux blancs. Ça fait distinguer, ça fait sérieux. Voilà un jeune homme sérieux. Voilà un jeune homme moins sérieux. Une jeune fille sérieuse. Voilà une femme sérieuse. Voilà un homme sérieux. Voilà un homme moins sérieux. Voilà un homme sérieux. Voilà un homme, voilà un homme qui n'est pas très sérieux. Ouzman est sérieux un monsieur sérieux et ce monsieur il est sérieux et ce monsieur là il n'est pas très sérieux robert est un garçon sérieux calme vous voyez il est très calme mireille est moins calme elle est plus vive mais qu'est ce que c'est monsieur je ne sais pas c'est une panne. Hein? Non, on va venir, ça ne fallait pas. Vous non plus, restez calme. Ah mais moi je suis très calme. Tenez, ici, la mer est calme, comme Robert. Ici, la mer n'est pas calme du tout. Alors je suis calme Il dit qu'il est calme, mais il n'est pas très calme. Mais Robert est calme. Il est indulgent. Regardez tonton Guillaume. Allez, <rire> ce n'est rien. Elle ne l'a pas fait exprès. Il est indulgent. Mireille est moins indulgente. Regardez. Oh. Oh. Mais ça ne va pas? Tu peux pas faire attention? Espèce d'idiote! Je ne l'ai pas fait exprès. Vous voyez? tonton guillaume est plus indulgent que mireille ça oui alors heureusement maintenant vous allez parler français écoutez ce dialogue entre hubert et mireille et vous allez jouer le rôle de mireille il est comment ce robert il est grand non il n'est pas grand il n'est pas petit non plus il est blond Roux non il est brun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 au moral. Comment est-il Il est très gentil, très sociable et très indulgent. Il est très gentil, très sociable et très indulgent. Il est très gentil, très sociable et très indulgent. Robert et Mireille sont très différents. Ils ne se ressemblent pas. Ce monsieur et cette dame sont très différents. Ils ne se ressemblent pas. Mais ce monsieur et cette dame se ressemblent. Ils ne sont pas très différents. Mais leur fils ne leur ressemble pas. Ces deux petites filles aussi se ressemblent. Ils se ressemblent. Mais ce monsieur et cette dame sont très différents. Les deux jeunes gens de l'histoire sont très différents. Observez. Robert est grand. Il est plus grand que Mireille. Grand, plus grand. Robert est plus grand que Mireille. Mireille est petite. Mireille est plus petite que Robert. Elle est plus petite que Robert. Mireille n'est pas très grande. Elle est moins grande que Robert grande moins grande mireille est moins grande que robert mireille va peut-être rencontrer robert tenez regardez ici mireille rencontre un ami mireille rencontre un autre ami là elle rencontre une amie et là elle rencontre deux amis regardez ce monsieur et cette dame qu'est ce qu'ils vont faire ils vont se rencontrer voilà des gens qui se rencontrent la jeune fille et le jeune homme vont peut-être se rencontrer c'est possible c'est possible c'est une question de hasard Tenez, la roulette c'est un jeu de hasard les dés aussi c'est un jeu de hasard le loto aussi c'est un jeu de hasard la jeune fille et le jeune homme vont peut-être se rencontrer c'est possible tout est possible le hasard est si grand bon passons aux choses sérieuses par exemple les différences entre masculin et féminin Observez. un garçon brun une fille brune un garçon brun une fille brune un doigt fin une jambe fine un doigt fin une jambe fine à vous maintenant un garçon brun une fille brune un garçon brun une jeune femme blonde un garçon blond une blonde, un blond. Blonde, blond. Grande, grand. Petite, petit. Grosse, gros. Rousse, roux. Sérieuse, sérieux. Moqueuse, moqueur. Sportive, sportif. Vive, vif. Veuve, veuf. Qu'est-ce que c'est C'est un jeune homme. Qui est-ce que c'est C'est Robert. Qu'est-ce que c'est C'est une jeune fille. Qui est-ce que c'est C'est Mireille. Qu'est-ce que c'est C'est un jeune homme. Qui est-ce que c'est C'est Hubert. Voyons maintenant dans l'histoire, qui est-ce qui va être blond Le jeune homme ou la jeune fille La jeune fille. Qui est-ce qui va être brun Le jeune homme. Qu'est-ce que le jeune homme va être Brun. Qu'est-ce que la jeune fille va être Blonde. Dommage. Pourquoi Parce que je préfère les brunes. Tant pis pour vous. Elle est blonde. Robert, lui, est brun. Dommage. Pourquoi Parce que je préfère les blancs. Ah, oh ben, tant pis pour vous. Il est brun et il a les yeux marrons. Dommage. Pourquoi Parce que je préfère les yeux bleus. Oh, ben, tant pis pour vous, il n'a pas les yeux bleus. Mais Mireille a les yeux bleus et les cheveux longs. Dommage. Et pourquoi Parce que je préfère les cheveux courts. Eh bien, tant pis pour vous, elle a les cheveux longs. Bon, eh bien, pour terminer, récapitulons. Mireille et Robert ne se ressemblent pas beaucoup. En fait, ils sont très différents. Mireille est petite, Robert est plus grand elle est blonde il est brun elle a les yeux bleus et il a les yeux marron ils vont peut-être se rencontrer mireille va peut-être rencontrer robert c'est possible et qu'est ce que leur rencontre va donner ça va peut-être donner quelque chose comme ça ou bien ça va donner quelque chose comme ça ou bien leur rencontre va donner quelque chose comme ça non mais ça va pas non oh! arrêtez arrêtez arrêtez ou je vous arrête allez allez ouste hey! Annenberg Media. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation, Incorporated, le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat Général à la Langue Française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. For information about this and other Annenberg Media programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.